Et salut tout le monde, c'est le Gogo76 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas sur mon bureau mais sur Minecraft. Donc euh, c'est la première fois qu'on se retrouve sur Minecraft. Euh, ça ne va pas être consacré à la déco, mais plutôt à la technique grâce à la redstone. Alors euh, donc oui, comme je le disais, ça ne sera pas consacré à la déco. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, euh, c'est un jeu fait de cubes euh, avec euh, toute une aventure à faire, euh, toute une vie à travers les cubes. Mais bien sûr, de Minecraft, on peut faire des systèmes. Alors ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, pour cette série, euh, vous allez apprendre à maîtriser la redstone de A à Z. Donc, au système les moins complexes jusqu'au système les plus complexes. Allez, on commence. On va aller dans le labo. Et vous allez voir... Voilà. Donc, ça a un peu lagué au départ. Je sais. Donc le labo a été fait sur un monde plat. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de Slim partout. Mais je ne voudrais pas le démonter ou, ou le recréer. C'est pour ça que j'y suis attaché. Mais je vais essayer de trouver une technique pour plus entendre les slims. D'ailleurs euh, je la connais la technique mais... Euh Hâte de faire de commencer la série. Donc, je vous ai pas de commande, présenté le labo. Là, je suis en train de, de détruire euh, ce que ça va donner euh, à la fin quand le tuto sera fini. Donc, euh, voilà, vous, vous avez vu au départ ce que ça allait donner. Donc, là, vous êtes dans la pièce principale du labo. Ici, vous êtes dans l'entrée du labo. Un couloir euh, qui mènera plus tard euh, dans une autre salle, mais pour l'instant, euh, il n'y a que de la lave et du verre. Donc voilà. J'ai baissé le son, comme ça on entend moins les slims. Là, la salle des coffres avec des lits et des tables de craft. Ici, les coffres. Mais tout ce que nous avons besoin est dans l'inventaire. Donc voilà allons commencer le tuto, dès maintenant. Alors, la base de la base de la base, la redstone. Vous voyez comme ça sur le sol, ça fait euh, un peu une tache. Mais en fait c'est un espèce de fil rouge, donc quand on en met deux ça fait un fil, un peu. Super fin, donc ce n'est pas vraiment un bloc, mais qui peut être interactif pour faire des systèmes. Là, la redstone est inactif, donc éteint, donc on dit qu'elle est à 0. La torche de redstone, elle, envoie un courant de 1, c'est-à-dire que le courant est actif. Quand on met de la redstone à côté, la redstone est activée. Je vais me coucher. Juste faire un truc, option musique et sound, euh, hostile creatures, 40%, c'est mieux. Ah non, je crois que je me suis trompé, euh, hostile creatures ça doit être les monstres, friendly creatures. Entend déjà beaucoup moins, donc on revient à notre torche de redstone et à notre redstone. La torche de redstone envoie un courant de 1. Notre redstone est donc active. Celle-là est inactive pour la rendre active. Nous allons pas détruire cette torche de redstone, mais nous allons faire un reliage. Nous allons faire un chemin. Donc, ça c'est actif et c'est ça. Relie ça, enfin ce fil de redstone. Donc, ce fil de redstone est aussi actif. Et quand on en met un là. Normalement, celui-là est aussi actif. Oh oui. Maintenant, nous allons tout détruire. Et voilà. La torche de redstone n'a qu'un état. L'état est actif. Nous allons voir d'autres, d'autres euh, inputs. On dit donc des entrées d'énergie les entrées, « Input » en anglais, euh, à deux positions. Donc là, vous voyez un levier. La redstone est éteinte. Et le levier est à cette position-là. Mais quand on le change de position en effectuant un clic droit, la redstone est activée. Donc, le levier envoie une source d'énergie. Couper. Activer, couper, activer. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter une output. Bon, on va dire une sortie. Une sortie, il en existe plein, mais je vais vous en présenter une qui sert beaucoup pour les tests. La lampe à redstone. La lampe est pas allumée la lampe est allumée. Pourquoi Parce que le levier envoie du courant à la redstone et comme c'est une sortie, le courant est activé, il active la sortie et cette sortie-là fait de la lumière. Il y a des sorties qui produisent des mouvements et des sorties qui produisent des explosions. Donc, nous verrons ça plus tard. Éteint. Allumé. Éteint. Nous allons maintenant découvrir... une autre entrée qui est le bouton. Allumons le bouton. Allumé. Allumez. Le bouton se pose sur un bloc comme ceci. Il ne peut pas se poser par terre. Le levier peut se poser par terre et sur un bloc comme ceci, sur un mur. Le bouton est donc ici, et je vais vous expliquer ce qui se passe. Le bouton active le bloc il où il appartient. Donc le bouton appartient à ce bloc. Il y a une redstone derrière ce bloc, et la redstone est activée dès qu'on active le bouton. Up activé. Comme la redstone est activée, elle active la lampe. Vous n'avez pas remarqué quelque chose Moi, si. Le levier fait que la redstone... Bon, attendez. Euh, je vais me mettre là, comme ça. Voilà. Le levier fait que la redstone est activée. Mais elle reste activée, car le levier est bloqué. Alors que le bouton, c'est que pendant un certain temps que c'est allumé. Ce qui est très intéressant... Pour par exemple ouvrir une porte, mais juste en appuyant sur un bouton. Par contre, euh, comment dire euh, Oui, par contre, euh, le problème c'est qu'il faut avancer à temps. Mais c'est très pratique pour qu'elle se referme automatiquement. Bon, bref. Nous pouvons. Donc, nous allons faire un grand chemin dans Redstone. Donc, les chemins peuvent tourner faire un cercle de redstone donc euh, on va le faire euh, 4 par 4 ce qui fait 16 blocs on va mettre un bouton ici le bouton va activer cette redstone là, cette redstone là cette redstone là et cette redstone là nous allons mettre un levier ici une torche de redstone ici, et pour le final, nous allons mettre une lampe ici, une lampe ici, et une lampe ici. Euh, non, excusez-moi, une lampe ici. Redstone appartient aussi au bloc où elle est dessus, donc elle appartient à ce bloc, et ce bloc est avec le la, la lampe. Euh, il peut y aussi y avoir une lampe qui a contact direct avec la torche, exemple. Quand on active le levier, ça renvoie juste une impulsion supplémentaire, mais ça ne change rien. Quand on appuie sur le bouton, ça allume cette lampe qui n'était avant pas allumée. C'est tout pour ce tuto. J'espère que vous allez suivre la série sur Minecraft. Euh, faire de la redstone et la maîtriser de A à Z, c'est très intéressant. Et techniquement super. Sur ce, c'était Le Coco 76 pour la chaîne Le Coco 76. Laissez un commentaire, mettez un j'aime et abonnez-vous si vous aimez, suivez la chaîne. Salut les gars ou les filles, excusez-moi.